Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour. Une fois des pas coutumes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour euh, discuter autour du dernier conseil municipal qui a eu lieu le 30 juin. Alors, encore une fois, les élus ont débattu sur de nombreux sujets. La maison des tout-petits, vous allez nous en dire plus. Le choix du nouveau paysagiste du parc Schumann, le pass culture par exemple. Donc nous allons parler de tout cela. Et si vous le voulez bien, nous commençons par le budget. Alors, le compte administratif a été approuvé. Que peut-on en retirer Alors, le conseil du 30 juin a été en effet un conseil riche et assez long. On a commencé en effet par les sujets budgétaires. Donc, nous avons approuvé le compte administratif de l'année 2021 pour notre ville. Ce compte administratif, c'est le bilan de l'exécution du budget en 2021. Et donc, nous avons démontré que la ville continue d'être bien gérée puisque ce bilan est positif. Nous dégageons un excédent de près de 12 millions d'euros sur 90 millions de budget, 6 millions à peu près en fonctionnement et autant en investissement. C'est très bien, ça permet d'assurer la continuité de la qualité des services offerts aux mont finalement. Tout à fait. Alors 2021 était une année particulière puisque, comme vous le savez, c'était la sortie de la crise. Nous avons en 2021 financé le plan de soutien et de solidarité à hauteur de près de 2 millions d'euros. Et puis nous avons continué d'offrir de, des services publics de qualité à l'ensemble des Montrougiens. Voilà. Donc en fonctionnement, le bilan est, est positif. En investissement, nous avons un peu moins investi en 2021 à cause de la crise, encore une fois. Mais nous avons la capacité d'investir à l'avenir, puisque nous avons, en termes d'emprunt, nous avons une dette qui est très faible. Nous avons encore une très large possibilité d'emprunter pour l'avenir. En parlant d'investissement, justement, il y a ce grand projet d'aménagement urbain qui est Périgino-Gauthier qui se concrétise. Une nouvelle décision a été approuvée en conseil municipal, alors quelle est-elle Alors en effet, le projet Périgino Gautier qu'on appelle aussi les ports de Montrouge va démarrer en septembre. Donc on l'a lancé il y a plusieurs années maintenant. Donc on, après une large concertation, il va enfin démarrer. C'est un projet très important parce qu'il va permettre à la fois de végétaliser tout ce quartier, nous allons planter plus de 200 arbres. Nous allons également euh, redynamiser les commerces qui ont un petit peu vieilli sur la rue Théophile-Gautier notamment, et puis nous allons euh, aménager de nombreuses mobilités dites douces ou actives, notamment pour les vélos, de nouvelles pistes cyclables et les piétons. Voilà, c'est un projet important euh, de ce point de vue, mais aussi financièrement puisqu'il est évalué à 12 millions d'euros. Alors, 12 millions d'euros, c'est une charge importante pour la mairie. Euh, comment ces 12 millions d'euros vont être financés Il va être financé pour moitié par le budget de la ville et l'autre moitié sera financée par les partenariats que nous avons pu nouer, notamment avec le département des Hauts-de-Seine qui en prendra une large part. Voilà, donc c'est un budget effectivement important, mais qui va transformer ce quartier et qui donc sera financé à peu près pour moitié par le budget de la ville. Autre projet qui avance, c'est celui du parc Schumann, son agrandissement, son embellissement. Pouvez-vous d'abord nous rappeler quelles sont les grandes lignes du projet oui, alors lors du conseil du 30 juin, nous avons présenté pour la première fois euh, le résultat du concours d'aménagement de ce parc, puisque à l'issue euh, euh, d'un jury, nous avons choisi le maître d'œuvre de ce projet. Donc euh, l'objectif du projet Schumann, c'est d'agrandir le parc actuel, à la fois côté euh, Avenue de la République, mais aussi côté rue sadi Carnot, parce que nous avons saisi des opportunités foncières. Donc on va agrandir le parc, on va le végétaliser davantage, et puis nous allons également euh, l'animer avec la création en son cœur d'un restaurant. Voilà. Donc euh, ce grand projet qui euh, va permettre aussi d'achever la place parc euh, qui euh, relie les trois grands bâtiments de notre ville, l'hôtel de ville, le beffroi et l'église Saint-Jacques, eh bien, avec ce projet, on va achever cette place Parc. Et donc, ce projet en cœur de ville permettra d'offrir aux Montrougiens un nouveau parc agrandi et toujours très, très agréable. Voilà. Je crois que d'ailleurs, vous invitez bientôt les Montrougiens à une exposition dans le parc. Oui, alors, donc, la, la, la concertation commence sur ce projet, puisque dès le week-end dernier, les, premiers, les premières images, les premiers panneaux présentant ce projet ont été exposés, donc on invite tous les montrougiens au cours de l'été à découvrir ce projet, découvrir ces panneaux et surtout à donner leur avis sur ce magnifique projet. C'est un projet important lui aussi en termes financiers puisqu'il est de l'ordre de 10 millions d'euros environ avec aussi un financement du département qui contribue à ce très très beau et très ambitieux projet. Mais monsieur le maire, apparemment il n'y en a que pour le vieux Montrouge, je pense notamment à la station Barbara euh, et ils sont parvis qui sincèrement n'est pas très agréable aujourd'hui. Alors non, il n'y en a pas que pour le Vieux-Mont-Rouge. Nous avons des projets dans chacun des quartiers de, de notre ville, évidemment. Alors vous avez parlé de Barbara, c'est un sujet euh, important, puisque comme vous le savez, depuis janvier dernier, une nouvelle station de métro, la ligne 4, a été inaugurée. Et donc nous travaillons euh, avec tous nos partenaires, notamment la ville de Bagneux, qui est de l'autre côté, avec le département des Hauts-de-Seine, qui euh, aménage le carrefour, et avec la RATP, bien sûr, tout, avec tous ces acteurs, on travaille sur l'aménagement du parvis, mais également des alentours euh, de Barbara sur l'ensemble du quartier. Alors qu'est-ce qu'on veut faire à, à, à Barbara, notamment devant le parvis Avec Bagneux nous allons, euh, et le département, nous allons aménager euh, le parvis et le carrefour. Sur le parvis, nous allons euh, le rendre piéton jusqu'au début de l'avenue la, de Verdun. Nous allons le végétaliser, nous allons euh, installer des du mobilier urbain, des bancs, euh, un kiosque. Et puis de l'autre côté, la ville de Bagneux va aménager aussi des espaces pour les vélos, notamment une station Véligo et également quelques espaces verts. Et le département va aménager le carrefour définitif. Voilà, Donc tout, tout cet espace va être de grande qualité et beaucoup plus agréable, à la fois pour les piétons et pour les vélos, de façon à ce que euh, cette entrée de ville euh, au, au sud de Montrouge soit, euh, soit vraiment réussie. Voilà ce sur quoi nous travaillons à Barbara. Très bien. Et pour le parc Boileau, dans le prolongement de Verdun, j'ai entendu dire que malheureusement il y avait un squat et qu'en plus vous avez posé de l'enrobé euh, par terre alors que vous voulez euh, verdir. Là aussi un autre projet important qui est dans le, la prolongation de Barbara, d'ailleurs puisque euh, entre la station Barbara et le futur parc Boileau, il y a la rue de Verdun. Nous, allons, nous, nous travaillons sur un projet de végétalisation de cette rue de Verdun. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au parc Boileau Lors d'un précédent conseil, nous avons présenté ce projet. Nous avons acquis une parcelle au 127 République, qui va nous permettre de créer un parc public important, un peu plus de 1300 carrés, au sud de Montrouge. Et donc, ce parc public, il va déboucher sur l'avenue de la République et sur la place du 8 mai 45. La place du 8 45, autrefois il y avait une, une, une émergence de la RATP, puisque c'était la fin de la station de métro. Et donc à la place de cette émergence, nous allons aménager euh, un espace vert, un espace public. Il y aura euh, des plantations, mais il y aura aussi des places où nous pourrons euh, nous reposer, euh, nous restaurer. Voilà. Donc c'est aussi un très très beau projet au cœur de la ville, euh, en, en liaison avec, euh, avec Barbara et avec euh, l'avenue de la République. Très bien. Euh, parlons d'un sujet un peu plus stratégique, euh, c'est celui de la planification d'urbanisme. Alors, au Conseil municipal, on a entendu des acronymes comme PL, PLU, PLUI, PAD. Alors, vous pouvez nous expliquer ce qui se cache derrière ces acronymes un peu barbares oui, alors lors du Conseil, nous avons euh, en effet euh, donné des avis et pris acte de grands projets euh, de planification urbaine. Donc c'est un sujet complexe. Je vais essayer en quelques mots de vous expliquer de quoi, ce qu'il en est. Alors il faut savoir qu'il y a des documents d'urbanisme qui sont aujourd'hui en préparation à des échelles euh, beaucoup plus élevées que la ville de Montrouge. Donc il y a d'abord... Le schéma directeur d'Île-de-France, c'est un peu le, le grand schéma qui coiffe l'ensemble des communes. Celui-là, il s'impose à tous et il est aujourd'hui entré en révision. En dessous de ce schéma, il y a le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Lui, c'est le schéma de la métropole. Celui-là aussi, il est en préparation et nous avons, lors du Conseil, été invités à émettre un avis, un avis euh, positif sur ce, ce, ce SCOT qui a été arrêté par les 131 communes, dont Montrouge, qui compose la métropole. Et en dessous du SCOT, il y a le PLUI, le plan local d'urbanisme du intercommunal. Et ce PLUI, qui va remplacer le PLU de la ville de Montrouge, il n'y aura plus de plus municipal. Maintenant, c'est un PLU intercommunal. Ce PLUI, il est en cours de préparation. Et là aussi, nous avons été invités lors du conseil à donner notre avis sur ce qui s'appelle, dans le PLU, le PADD le plan d'aménagement et de développement durable du PADD. Ce sont les grands objectifs de ce PLUI. Voilà. Donc tous ces, tous ces documents ont été présentés, ont fait l'objet d'un large débat, et ils sont en construction, et ils sont importants parce qu'ils détermineront la manière dont on pourra ou non continuer à aménager notre ville dans les meilleures conditions. Merci pour ces éléments de compréhension, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les Montrougiens c'est fondamental pour nous parce que Montrouge est une ville qui évolue, la ville se reconstruit sur elle-même. Aujourd'hui, Montrouge est l'une des villes les plus denses de France, elle est la plus dense du territoire et nous devons continuer, bien sûr, à construire de nouveaux équipements, de nouveaux logements, mais aussi à verdir la ville, donc à pouvoir aménager, comme je l'ai dit, des parcs, des jardins, des rues. Et donc nous voulons à la fois... Euh, préserver cette qualité de vie dans une ville dense, garantir la mixité sociale avec la construction de logements sociaux et continuer à faire en sorte que Montrouge soit une ville très attractive, elle l'est, et de plus en plus avec tous ces projets. Donc tous ces documents vont nous permettre de préparer l'avenir. Changeons totalement de sujet maintenant. J'aimerais que l'on parle de la maison des tout-petits. Vous avez annoncé la création d'une maison des tout-petits à Montrouge. Alors, de quoi s'agit-il À qui est-elle destinée Vous allez tout nous dire. Oui, alors la maison des tout-petits, c'est encore un, un projet, un beau projet nouveau qui a été dévoilé lors du Conseil du 30 juin. Donc, euh, vous savez, la petite enfance, c'est très important ici à Montrouge. Nous avons beaucoup investi dans les années précédentes et nous continuerons de le faire pour les modes de garde collectifs, donc les crèches et les jardins d'enfants. Et avec ce projet de maison des tout-petits, nous voulons offrir à toutes, aux parents et aux professionnels de la petite enfance qui sont sur le mode de garde individuel, un lieu pour qu'ils puissent se retrouver, échanger, être accompagnés. Donc c'est destiné aux assistantes maternelles et aux auxiliaires parentales qui pourront venir chaque semaine dans ce lieu pour euh, échanger, avoir des informations, euh, entrer en contact avec des parents. Voilà. Donc c'est euh, destiné à, à ces, à, aux parents, évidemment professionnels. Cette maison des tout-petits, elle est située euh, rue Barthélémy, euh, aux quatre rues Barthélémy, 2 4 rue Barthélémy, et donc elle ouvrira euh, dès euh, la rentrée de septembre prochain. On va parler d'une autre bonne nouvelle au niveau culturel. Vous avez voté l'approbation du passe culturel. Euh, qui concerne les jeunes de 15 à 18 ans qui vont pouvoir euh, l'utiliser dès la rentrée. Euh, alors, pouvez-vous nous expliquer comment ça, ça fonctionne En effet, nous avons euh, débattu et voté euh, le principe de l'application à Montrouge du Passe-Culture. Alors, le Passe-Culture, c'est un, un projet de l'État, euh, et c'est l'État qui finance euh, les jeunes de 15 à 18 ans, qui leur donne un budget pour qu'ils puissent accéder à l'offre culturelle de leur commune, de leur département ou de leur région. Donc nous, nous avons fait en sorte que l'offre de Montrouge, celle du Beffroi, celle de la médiathèque, celle de Colouchi, puisse être accessible aux jeunes Montrougiens. Euh, donc nous inscrivons dans ce processus. Concrètement, les jeunes euh, dès 15 ans reçoivent un budget de l'ordre de 20 euros qui monte à 30 euros à 16 ans et qui culmine à 300 euros par jeune à l'âge de 18 ans. Voilà, donc les jeunes de 18 ans ont 300 euros et peuvent acheter des spectacles, des concerts, des abonnements culturels. Voilà. Donc, je pense que comme Montrouge euh, met le paquet aussi sur l'offre culturelle, il était logique que nous nous inscrivions dans ce, dans, cette, dans ce processus très positif et encore une fois financé par l'État. D'accord, donc je crois qu'ils doivent aller sur une application géolocalisée pour acheter leur place de théâtre Effectivement, tout ça est dématérialisé. Il y a une application qui existe, il faut aller sur l'appli, s'inscrire et comme ça on bénéficie de ce, de ce porte-monnaie, si je puis dire, électronique, dédié à la culture. Alors nous avons beaucoup de questions sur la billetterie de la rentrée. Vous pouvez nous dire à partir de quand on peut acheter ces billets pour tout type de manifestation culturelle Alors la saison culturelle 2022-2023 sera annoncée à la fin de l'été, donc dans le Mont Rouge Mag à partir du 25 août et les inscriptions en ligne sont ouvertes à partir du 31 août. Alors ce sera une très très belle saison, comme chaque année, euh, une trentaine de spectacles et de nombreuses têtes d'affiches. Alors je pense notamment euh, au niveau de la musique, on, a, on va recevoir Ibrahim Malouf, euh, Madeleine Perroux qui avait été annulée l'an dernier pour cause de, de, de Covid et qui revient. En matière de théâtre, pièce de théâtre, nous, re nous recevrons euh, deux grandes vedettes, euh, Nils Trupp et, et François Berléand. Et puis nous aurons également un opéra célèbre, la Traviata, qui, se, qui sera produite à Montrouge cette année. Voilà, donc une très très belle saison. N'hésitez pas à vous inscrire très rapidement parce que je vous rappelle que les places sont prises assez vite. Donc ne ratez pas ces dates. Et alors, tout se passe au beffroi. Eh bien non, tout se passe pas au beffroi. Euh, cette année, comme d'ailleurs, on a commencé à le faire les années précédentes avec des spectacles hors les murs. Donc cette année, il y en aura davantage, des spectacles dans les quartiers de Montrouge, hors les murs, dans, dans la rue ou sur les places. Et également, bien sûr, il y a les spectacles de la médiathèque que chacun connaît. Il y aura même cette année un spectacle à l'aquapole. Voilà, donc euh, avis aux amateurs. Très bien. Euh, changeons totalement de sujet. J'aimerais qu'on parle un petit peu de, des commerçants. Un nouveau label dit « charte de confiance pour les commerçants » va être déployé à Montrouge. Alors, en quoi est-ce si important Alors, c'est une charte de confiance pour les artisans. Parce qu'on a déjà un travail très approfondi avec les, les commerçants, notamment avec l'aide de la Chambre de commerce. Là, nous avons débattu lors du Conseil euh, des artisans. Et donc, nous avons, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, signer ce partenariat pour accompagner les artisans montrougiens, ils sont très nombreux dans de nombreux domaines, ça va des coiffeurs, aux boulangers, etc. Voilà. Donc il y a beaucoup d'artisans à Montrouge, on souhaite comme les commerçants les aider, les accompagner et donc cette charte est un moyen avec le monde consulaire de faire ce travail très très positif. Les commerçants sont au service des montrougiens et donc nous les accompagnons pour, euh, encore une fois, le commerce et l'artisanat, c'est un élément essentiel de la qualité de vie à Montrouge. C'est pour ça qu'on fait tout ce travail euh, d'accompagnement. Merci. Je... Ah, si, un petit sujet très important, le traiteur grec qui est très attendu par les Montrougiens. Alors, ouais, ouais, où est-ce que ça en est Eh bien, vous avez parfaitement raison. Ça fait plusieurs mois, que nous même années, voire, que nous attendons l'arrivée de ce traiteur grec. Donc, il est arrivé, puisque... J'y suis allé moi-même hier soir. Il a ouvert il y a deux jours sur la place de la Libération, là où est situé le monument aux morts. Donc la ville avait acquis un bâtiment qui était un ancien, un ancien dépôt de presse. Et donc dans ce bâtiment a été installé ce traiteur grec qui nous vient du 14e arrondissement, dans lequel il a une boutique, rue Daguerre. Et donc voilà, il est ouvert et dès hier soir, il y avait une, une file d'attente importante, ce qui prouve que, un, les gens l'attendaient oui. et que, deux, il va avoir un très grand succès. Il a même installé une petite terrasse devant. Oui. Voilà, donc pour l'été, c'est formidable. Allez voir et goûtez à ce nouveau traiteur grec. Voilà, monsieur le maire, notre entretien est maintenant terminé. Nous avons évoqué la plupart des sujets qui ont été débattus lors du dernier conseil municipal. Merci beaucoup. Dernier petit mot de la fin, l'été est bien là à Montrouge, alors qu'est-ce que les montrougiennes et les montrougiens peuvent y faire cet été Alors notre été ici à Montrouge va être animé comme, comme chaque année, un peu plus encore cette année que les années précédentes, avec plusieurs rendez-vous importants et des rendez-vous réguliers. Donc d'abord, on commencera par euh, la grande fête nationale euh, le 14 juillet. Alors chez nous, ça se passe le 13 juillet puisque nous allons tirer un feu d'artifice toujours superbe sur la place Crespe. Donc rendez-vous le 13 juillet au soir pour, pour cette manifestation importante. Ensuite, nous aurons le 21 juillet une fête grecque, puisque sera projeté le film Mamma Mia, et donc nous reparlerons de notre traiteur grec dont nous avons parlé tout à l'heure. Le 6 août, nous aurons la nuit des étoiles, maintenant traditionnelle, ça fait plusieurs années qu'elle se déroule sur le toit du Beffroi, donc avis aux amateurs d'astronomie. Et puis nous aurons quelques rendez-vous réguliers pendant tout l'été. Donc nous aurons les jeudis les séances de cinéma en plein air, qui se déroulent sur la place Crespe Il y a six films qui sont programmés, choisis par les Montrougiens. Les mardis, il y aura des concerts, tous les mardis, au kiosque Jean-Loup Metton. Et puis les dimanches seront sportifs, puisque nous aurons tous les dimanches des rendez-vous avec nos amis sportifs et les allées Jean Jaurès seront piétonnes. Voilà, donc beaucoup de rendez-vous cet été. J'invite toutes les Montrougiennes et tous les Montrougiens à en profiter. Tout le monde ne part pas en vacances, donc ce sont des occasions de rencontres, d'échanges et de profiter pleinement de Montrouge Voilà, bel été à vous tous et à vous toutes. Merci. Merci.